Nous nous retrouvons à faire des cookies anti-gaspi. On aura besoin de 2 cuillères à soupe de sucre, d'un œuf, de pépites de chocolat, de pain rassis qu'on aura mixé il en faudra 120 g et de 80 g de beurre que l'on va faire fondre. On préchauffer à 180 degrés et pour l'instant on va faire des petits tas pour former les cookies. Pas de four, vous pouvez faire ces cookies à la poêle en mettant au préalable du papier sulfurisé pour pas que ça colle à votre poêle. Alors maintenant que c'est prêt, on enfourne pendant 12 minutes à 180 degrés. Donc après avoir sortis du four, je les, je les ai laissés refroidir. Et donc maintenant, ils sont prêts. Ils sont vraiment croustillants. Donc je vous souhaite une bonne dégustation et on se retrouve pour la prochaine vidéo.